Ce qu'on voit en Tunisie, c'est que le pays est à mi-chemin entre deux modes de gestion différents. C'est-à-dire, c'est un pays qui était dans l'autoritarisme. Euh, ensuite, il y a eu ce qu'on appelle une transition, justement, euh, et il s'est fixé un objectif qu'il a consacré avec sa constitution, euh, qui est euh, d'être un pays effectivement démocratique, avec des instances constitutionnelles indépendantes. Euh, le problème c'est que tout ce qui a été prévu par cette constitution qui a été faite en 2014, c'est-à-dire euh, trois ans euh, après euh, le départ de Ben Ali, c'est-à-dire le début de, de, de, du « printemps arabe », entre guillemets, euh, n'a pas vraiment été mis en pratique. Beaucoup de personnes en Tunisie disent que la Tunisie est gouvernée par les deux « chirs, », c'est-à-dire euh, qui sont des personnes d'un certain âge, donc le président de la République, Caid Essebsi, et Rachid Ranouchi, le président de Narda. Ils ont dû, en même temps, on sent que la première préoccupation politique qu'ils avaient, c'était un peu la gestion à court terme. Les gouvernements ont, ont, avaient des programmes qui étaient des programmes de gestion de court terme, en fait. On sentait pas dans leur programme, euh, euh, dans leur programme la volonté euh, de réforme sur le long terme ou même de développer les institutions. Même les gens dépolitisés, vous savez, peuvent sortir dans la rue du jour au lendemain quand euh, le, le, la contrainte du sandwich, comme on dit, quand ils peuvent plus vraiment, euh, euh, vraiment se nourrir et là, l'inflation est en train d'augmenter, etc. Et donc, euh, les gens sont pressurisés. Donc euh, il peut y avoir des émeutes incontrôlables, ça c'est un risque hein, qui, euh, qui, qui, qui, qui existe. Euh, il, peut y avoir des, euh, il peut y avoir des attentats djihadistes, c'est-à-dire qu'il y en a eu déjà en 2015, meurtriers. Il peut y en avoir des nouveaux, il peut y avoir des assassinats politiques. Il peut y avoir le décès aussi euh, d'une euh, des personnes de la coalition. Donc il euh, ne faut pas dramatiser. Euh, C'est vrai qu'en étant sur le terrain, on a tendance à dramatiser puisqu'il y a un pessimisme euh, qui est incroyable, incroyable, un pessimisme euh, vraiment ambiant. Euh, vous euh, vous baladez euh, dans la rue, vous discutez avec des citoyens ordinaires. Qu'on entend partout de dire qu'à l'époque de Ben Ali, c'est-à-dire l'autocrate auto, qui était euh, là de 1987 à 2011, c'était beaucoup mieux, etc., que finalement, euh, le pays n'est pas mûr pour la démocratie et que la démocratie, ça ne sert à rien, etc. Là, et le pays a intérêt, a intérêt de... de de garder un œil et essayer dans un premier temps et de renforcer ces institutions pour, pour, pour plutôt que de vouloir revenir en arrière parce qu'en fait c'est trop tard. Il ne peut plus revenir en arrière. Le régime qui existait ne peut plus être fait.